Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic Mania. Aujourd'hui, j'ai modifié les musiques de Sonic Mania, faites pas attention au mon spray de Sonic et Tails. Voilà, c'est juste un conseil, <rire> ne faites pas attention à ça. Je juste passer le son du jeu, mais euh, je vais vous laisser écouter les musiques du jeu. Alors, le jeu baisse ça jusqu'à 12, ça jusqu'à 5. Voilà, moi je ne pourrais pas très bien écouter, mais vous aussi. Donc c'est parti la première musique ça se passe ici c'est une musique de Sonic Écoutez et ah Alors ouais, moi j'entends vraiment rien en fait C'est ça le pire voilà Donc vous avez pu entendre et ça c'est une musique de friday Night Funkin', enfin, voilà là j'entends rien attendez deux secondes je vais peut-être remonter le son de jeu le son de tout court en fait voilà, j'entends un petit peu, puisque, euh... voilà, un truc comme va faire Friday Night Faking Oui, donc ça c'est l'exploit de Sonic c'est un petit peu modifié, donc on va faire le JV Select, donc on va faire Mania Mode, et on va faire la musique de Friday Night Faking Je chois un ps Sonic Parce que lorsque sont plus vieux, le Je vais essayer de modifier l'indique du jeu quoi. Voilà, euh, donc c'est 2 pour euh, cette musique là. Ça s'arrête là en en vrai. Et la prochaine musique, c'est donc une vidéo, évidemment, de Pacte 2, et c'est dans la musique de Smuceté. Ah oui j'ai modifié points de Sonic c'est pour ça aussi que c'est Il y a aussi le robots qui sont buggy voilà. Je vais pas bouger comme ça en Vraiment, après le logiciel je vais Voilà, plutôt Donc ça c'est un vis -vis de CD donc. Aïe. Ah, À la prochaine musique qui se passe à euh, Canical Count, c'est une musique de Fun King, euh, un mode qui s'appelle Dark Clay, c'est Je vais vous montrer euh, voilà. le mode une prochaine fois pour l'instant. Je peux pas pour ah bon. on va mettre euh, manière présentation on va juste prendre une case bon on va arrêter à voir les trucs euh, buggés donc 4R. je retourne à une quête là la musique elle s'appelle fort r Ouais. C'est juste... super hein. <t> en lui. Euh, Je peux. Tu peux. Tu peux. et je vais y arriver, arriver quelquefois, Geopolis, c'est une musique de Fondanat, le jeu c'est une musique de Fondanat pour qu'on s'entende vraiment que ce soit une musique custom. Euh... Je vais vous dire un truc, bientôt j'aurai vraiment faire mes propres musiques dans Sonic Mania etc dans les autres aussi dans ce sur des x je pourrais faire vraiment une musique sonne, et mettre dans les jeux en fait et montrer ça en fait voilà. enfin, les junkings pour être normal mais dans le tanking si j'installe le vrai jeu et pas le mode de chez engine je sais pas quoi mais parce que si j'achète la euh, chaîne bien sûr c'est gratuit le jeu quand même faudrait quand même le jeu est gratuit Moi aussi, c'est une musique contre. Vous savez, à un moment, on a rencontré la merde, À un moment du truc, on a la merde de. de go ou Girlfriend. ou je ne juste je en euh, pas, juste maman Et... maman maman ça s'appelle Juste Merde en fait. C'est ça son prénom Merde GoFriend -girl Merde girlfriend On a affronté, c'est cette musique là bref ouais, ouais. Et du coup, la deuxième musique de Studio Police je l'ai passé, mais Ah non, si, oui. non ok oui, c'est bon Certains d'entre vous, vous avez reconnu cette musique Derrière on entend que la voix du mec, on entend pas la voix du prochain. Musique que j'ai modifié, c'est une musique de Sonic, mettons Donc je me rends au niveau, voilà. De La musique se nomme Monster. Plus loin. Là, c'est une musique qu'on entend beaucoup. C'est tout pour euh, le de Petit bon, Du coup, je vais maintenant euh, si vous à tous d'avoir suivi les vidéo sur vous à Ciao et